Catherine, je vous présente Anna. Catherine Rambert, bonsoir, je, je me présente. Moi c'est étonnement, hein, dans, dans le jargon des calendriers, hein, on pourrait dire que je suis une sorte de, de 30 février hein, de, de la mort, hein, si, si je devais me définir, ouais. eh bien, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme, comme une cafetière Nespresso hein, qu'on aurait offerte à une famille d'Haïtiens, dans laquelle du coup hein, malheureusement personne ne glisse jamais euh, aucune capsule, hein, c'est un peu dommage. Bref, je, je suis célibataire et néanmoins ravi hein, de, de vous rencontrer. Et d'autant plus ravi hein, que, que même si votre physique a, a mis chemin hein, entre Sandrine Alexis et, et Catherine Barma, hein, coup, hein, un peu le sang pour, pour qui connaît l'animal, et, et bien malgré ça, hein, c'est ben, pas tous les jours qu'on qu rencontre une sorte de, de Jean-Claude Van Damme, hein, du, du journalisme, hein, qui, qui depuis quelques années est en marche de, de ses activités de philosophe hein, de, de proximité, c'est s'est spécialisé dans des dans enquêtes médiatiques hein, aussi passionnantes que, que racoleuses, hein, avec des bouquins tels que, tels que de Johnny, Les saint jours ou, ou tout a basculé, ou encore Madame DSK, un destin brisé. Et en parlant de, de réparer des destins brisés, hein, vous, vous avez trouvé un filon en or massif hein, en lançant une sorte de, de version zen, hein, des, des aventures de Martine, hein, puisqu'après avoir publié Petite philosophie pour surmonter la crise, mais aussi Petite philosophie de, de la paix intérieure, hein, Petite philosophie du soir, mais aussi du matin, et bien, et bien vous revenez non pas avec Petite philosophie du midi, mais, mais avec pour ceux qui veulent atteindre le, le sommet de, de la montagne, un titre un peu, un peu plus chiadé hein, que les précédents, là, dans lequel une, une fois de plus hein, vous, vous nous livrez des pensées pleines de bon sens, hein, comme par exemple hein, le, le bonheur que nous cherchons partout et, et pas nous-mêmes, hein, je sais que c'est une conclusion à laquelle je suis effectivement arrivée hein, le jour où, où j'ai réussi à maîtriser totalement hein, les, les différentes fonctions de, de mon petit camarade, hein. et à propos De, de maîtrise, hein, vous écrivez chaque mouvement d'humeur réprimée, hein, chaque colère contenue et, est une victoire sur nous-mêmes, hein, pas de plus vers, vers la sérénité, une destination que, que malheureusement pas près d'atteindre. Mon cher, c'est de père hein, qu'il faut bien l'avouer, hein, en matière de victoire sur lui-même, hein, accumule les, les défaites, hein, et notamment ce ce jour de 92 totalement retourné par les de ponche hein, qui, qui s'était enfilé hein, pour oublier la, la trahison hein, que Jean-Pierre Papin avait faite à l'OM hein, en signant au Milan là c'est bien, mmh, mmh. et bien, je m'autant vous dire hein, que mon père a clairement cédé à la colère hein, lorsqu'il a déboulé en trombe dans dans le salon hein, au volant de, de son ex carouet hein, alors que j'étais hein, en pleine séance de conséquences ou vérité hein, avec Samir Boudaoud qui hein, faisait dans circoncide, hein, j'étais fort amoureuse, hein, bref une entrée qu'on pourrait qualifier de, de fracassante, hein, ce, malheureusement hein, dans tous les sens du terme d'ailleurs hein, et du reste, hein, je, je peux vous dire hein, que si comme ça j'ai hein, j'avais eu la malchance de, de n'être tétraplégique. Et bien, et bien, comme lui, je serais probablement là aujourd'hui pour, pour vous le raconter. Hein. Sur cette petite confidence, je, je vous abandonne. Hein, je, je file de ce pas tenter ma chance au Japon, hein, où la population vieillissante hein, risque de diminuer de 30% hein, d'ici à, à 2060. Hein. Donc si comme moi, vous, vous n'avez pas peur hein, d'être irradié hein, de, de bonheur, et bien et n'hésitez bien, pas à m'y rejoindre. <rire> oh non, non, non,